Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ce qu'est le format JSON. Donc on va commencer par définir ce que c'est. On va regarder un exemple. Alors, le... donc, le ça signifie JavaScript Object Notation. Donc euh, bien qu'il y ait le mot euh, JavaScript, euh, c'est indépendant du langage JavaScript et des autres langages de programmation. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ce format euh, sans utiliser un langage de programmation particulier. Euh, alors euh, d'ailleurs c'est un format texte, donc on peut euh, directement avec un, un, un éditeur de texte on peut, on va pouvoir regarder ce qu'il y a euh, à l'intérieur euh, d'un fichier JSON et donc euh, voilà, c'est accessible donc, pour un être humain, c'est pas un format euh, binaire alors c'est une représentation de données qui sont structurées hein, donc il y a quand même une certaine syntaxe donc faut, faut regarder un petit peu comment ça fonctionne mais euh, c'est pas trop euh, compliqué alors l'intérêt de, de, de JSON, c'est euh, ça permet de faire des échanges de données ou des transferts de données euh, d'une application vers une autre ou de mettre à disposition euh, des données. Donc là, c'est ce qu'on va regarder. On va regarder un exemple. Donc on va aller donc, donc open data data et donc on met France. Voilà pour aller sur le site du gouvernement français. Voilà, alors on va sur ce site-là et on va rechercher, donc on va prendre un exemple qui est sympa avec les salles de cinéma. Donc j'ai recherché cinéma et ce qui m'intéresse c'est les cinémas donc en Ile-de-France. Euh, alors ce jeu de données il date de 2014, celui-là il a été mis à jour en 2021. Donc on va aller dessus, tout. Voilà, et donc on me propose ces informations donc sur les salles de cinéma en ligne de France, euh, France, avec différents formats CSV, JSON, et, euh, Shapefile, etc. Donc là, euh, moi c'est JSON qui m'intéresse. Il y a 2013, 2021, donc c'est ça qui m'intéresse. Ici, si je fais donc voir les métadonnées. Donc les métadonnées, c'est des informations sur les données, sur les informations donc, qui vont être contenues dans, euh, dans le fichier JSON. Donc, par exemple, on va trouver un numéro de département qui va être euh, voilà, DEP, ce sera un INT, donc integer donc un nombre. Euh, il va y avoir un nom de, de, de cinéma, donc ça, ça va être du texte. Euh, il va y avoir l'adresse, la commune, euh, le nombre d'écrans. Euh, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant Ah oui, si c'est un cinéma d'arrêt, essai ou pas et puis enfin, on aura la, la position, donc euh, les coordonnées euh, GPS, donc avec le standard euh, actuel hein, euh, WGS84. Donc là, je remonte. Donc c'est le temps. Ouais, on y va. Hein, on télécharge. Ok. On ouvre le dossier. Euh, voilà. Donc là, on a notre euh, fichier euh, d'extension .json. Je le glisse ici. Et donc là on peut voir donc dans, dans Firefox, voilà on a une vue donc interprétée, hein, donc c'est un onglet JSON, hein, mais si on regarde les données brutes, euh, voilà, donc ça c'est le fichier JSON, euh, donc qui contient toutes les informations à propos euh, des cinémas. Donc il y a beaucoup d'infos. Alors on peut remarquer certaines particularités. Hein. Par exemple ici euh, on a un, un crochet carré là pour commencer, après une accolade, ensuite un guillemet double. Euh, ensuite un texte etc etc donc on voit qu'on a des infos hein. par exemple là euh, UGC George George 5 etc comme c'est un format euh, JSON euh, qui est euh, normalisé euh, etc dans, dans Firefox il y a des outils donc qui sont prévus pour directement voir euh, cette information de manière structurée donc là on a des numéros parce que c'est un tableau qui contient des éléments donc qui commence à zéro etc donc là on déplie donc là, par exemple, le premier élément, donc euh, record ID, donc là, il y, a un, il y a un identificateur. Et là, dans field, dans, dans champs, fields, on voit qu'il y a des informations. Donc, par exemple, ce cinéma, c'est un cinéma qui, qui contient 11 écrans, avenue des champs Élysées, euh, la commune, je ne sais plus où elle est, voilà, elle est là, c'est Paris, 8e arrondissement. Et euh, non, c'est pas un cinéma d'arrêt-essai. Alors moi par exemple, alors si on veut chercher des infos, on a un petit outil là, filter JSON. Par exemple, moi j'habite à Chilie Mazarin. Donc dans l'élément d'indice 127, donc on a la commune qui vaut Chili Mazarin. Donc je nettoie le filtre. Et par exemple, on va trouver voilà, que ce cinéma il est deux rues de l'école. Il y a deux écrans dans le cinéma. Il s'appelle François Truffaut. Donc c'est bien dans la colonne Chili Mazarin et c'est euh, un cinéma à essai. Donc voilà. Donc là on a regardé euh, le contenu d'un JSON avec euh, Firefox. On va euh, on va examiner ça aussi. Donc on va regarder ça donc avec un autre outil avec euh, la j'utilise VS Code. Euh, comme c'est du euh, du JSON, on peut le formater. Donc voilà. Là j'ai formaté le, le document, hein. donc on voilà, c'est des crochets euh, carrés là, donc c'est euh, ça signifie, je zoome un peu, voilà, donc ça signifie que c'est un euh, tableau. Donc le premier élément il est là, le deuxième il est là, donc voilà, et dans les éléments, donc on les éléments, donc ce sont des objets délimités par des accolades, et à chaque fois on a. Euh, alors je vais diminuer un peu le zoom, voilà, comme ça on a à chaque fois des paires euh, clés-valeurs, donc là on voit qu'en jaune on a euh, un nom de, de clé, qui est entre guillemets double, deux points, et la valeur euh, correspondante, qui est aussi un texte, donc entre guillemets double, comme c'est une valeur, là, euh, VS Code il nous met ça en, en vert, ici c'est en jaune, là j'ai un deuxième champ, ici donc j'ai euh, donc fields donc un ensemble de champs de points et là donc la structure de ce document dit que euh, quand on regarde un élément bah là on tombe sur un, une liste de paires euh, clés-valeurs. donc on va retrouver les informations qu'on avait vues tout à l'heure avec Firefox hein, euh, le nombre d'écrans le etc alors moi c'était le celui d'indice 127 donc on va aller voir ici on va aller on comme ça, on va regarder exactement les mêmes infos, hop, pou, pou, pou, voilà, 127, donc 127, donc on retrouve bien les informations, euh, donc c'est deux rues de l'école, son nom c'est François Truffaut, euh, la commune c'est Chili Mazarin, voilà, donc on a les mêmes infos, c'est normal, hein c'est le même fichier euh, JSON. Alors euh, OK, je réfléchis. Ah oui, là il y a des voilà. Donc là il y a des choses en rouge aussi au niveau de la couleur euh, la coloration syntaxique. Donc c'est anti/u slash -u, et puis après donc c'est les, les numéros des, des, des points de code. Donc par exemple 00a. Donc ça c'est euh, le caractère. Donc c'est de 10 et là c'est le caractère a certainement. Je vais aller dans Voilà, vous voyez c'est je retrouve, ploup, ploup, ploup, voilà, de 10A, et là c'est entrée avec E accent aigu, donc Firefox, il interprète ça, il nous, en, il nous affiche directement le euh, A grave, et euh, là quand on est euh, sous VSC, donc on a le, le code, donc anti-slash-U, 00ea. donc ça c'est le c'est ce qui représente, euh, c'est le numéro euh, du point de code A accent grave dans, en unicode. Alors, dans JSON, donc pour euh, synthétiser un peu, donc ça permet de, euh, de représenter différentes valeurs. Soit ce sont des objets, soit ce sont des arrays, donc des tableaux, soit des nombres, soit des textes. Ou alors, on a carrément euh, true, false, donc les deux valeurs booléennes, hein, qui, euh, qui ne sont pas des textes. Hein, C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre de, double, de guillemets double autour. Hein. Et on peut également utiliser la valeur nulle, donc, la valeur nulle, c'est une valeur un peu spéciale qui permet de dire j'ai pas de valeur. Donc, ça, c'est par exemple utilisé dans d'autres dans langages. Ce concept-là, vous l'avez par exemple en, en SQL. Mais c'est une autre histoire. Alors là, au niveau des objets. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un objet en JSON? C'est une accolade ouvrante qui peut éventuellement se refermer tout de suite. Donc, accolade ouvrante, accolade fermante. Et si on, sinon, on a des paires clés valeurs. Donc quand on a une paire clé euh, donc on a une string, donc avec les guillemets doubles, deux points, une valeur. Soit on a fini, ou alors on a le, la virgule qui est un séparateur pour réintroduire une autre paire clé valeur Donc on a string, deux points, valeur, string, deux points, valeur, ainsi de suite. Et on referme. Donc ça c'est un objet. Et la dernière chose qu'on a en JSON, on a aussi des tableaux. Donc là c'est crochet carré on peut refermer éventuellement si le tableau est vide, ou alors on met une valeur, virgule, une autre valeur, virgule, une autre valeur, et ainsi de suite. Non. Donc Si on revient dans notre euh, VS Code, hein, donc là on a par exemple, euh, ici on a ouverture euh, d'une accolade, donc qui va se refermer ici, donc on n'a que des paires euh, clé-valeurs. Donc c'est des données qui sont structurées, donc soit ce sont des nombres, donc là il n'y a pas de guillemets autour, euh, soit ce sont des textes, on a un guillemet autour, ou alors ça peut être carrément, euh, voilà, ici dans Géo, on a un tableau, et on, donc on a une valeur, virgule, une autre valeur, voilà, donc on a un petit tableau. Alors après, ce, ce point de syntaxe, si on veut savoir un peu plus, plus d'infos, donc il y a les documents officiels, donc il y a la, euh, donc les RFC, donc RFC euh, JSON, donc on tombe sur la 8259, donc, voilà, là c'est le document. Euh, voilà, euh, ici il y a, a c'est la référence absolue. Euh, euh, voilà, description technique de ce qu'est JSON, donc les valeurs, la grammaire, euh, etc. Hein. Donc euh, voilà, on a accès, on a accès à tout. Donc on retrouve les mêmes informations que je vous ai montrées. Alors les informations que je vous ai montrées elles sont euh, ECMA JSON, donc c'est le voilà, c'est la norme 404. Là, c'est la norme de description de ce qu'est JSON. Donc là, vous avez tout. Euh, tout à l'heure, je vous ai parlé des objets, des tableaux, il euh, y a des différentes valeurs. Les textes, ils sont avec des doubles guillemets, donc tout ça est précisé euh, euh, dans euh, dans ce document-là. Comme référence, il y a aussi euh, le site donc json.org, voilà où on a tout sur euh, JSON. Donc l'accès à la norme ECMA 404, des petites explications, tout est détaillé. et euh, voilà. Ah oui, alors en bas de page, oui, ça c'est important. Donc tout à l'heure, je vous parlais euh, donc en intro que JSON c'était supporté par tous les langages de programmation. Hein. Donc là, euh, on, on peut voir... Euh, euh, voilà, donc y a en C, on peut faire du JSON, euh, en PHP, depuis la version 5, euh, en Python, donc c'est inclus dans la... Euh, la librairie standard de, de Python, en Java, évidemment, en JavaScript, donc euh, avec le support euh, JSON, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un format, euh, quand vous stockez euh, des données euh, en JSON, quand vous les envoyez euh, en JSON, bah, vous savez qu'avec de nombreux euh, langages de programmation, vous allez pouvoir euh, manipuler ces données, vous n'êtes pas enfermé euh, quelque part. Alors pour résumer tout ça, JSON c'est quoi C'est un format qui permet de représenter des données, structurées, hein, c'est pas du texte en vrac, donc il y a une syntaxe à respecter, elle est assez simple, mais bon voilà, il faut la respecter. On peut la manipuler avec euh, euh, des logiciels, euh, voilà, Firefox, les éditeurs, donc un euh, DE VS Code par exemple, ce que j'ai fait avec des langages de programmation donc ça c'est une autre histoire hein. donc euh, faudrait qu'on regarde ça euh, comment manipuler euh, JSON avec des langages de programmation tout est prévu pour hein. vous trouver vraiment des, des exemples sur le net euh, assez euh, facilement et le but de JSON, c'est quoi c'est de pouvoir échanger des données donc là nous on a récupéré un jeu de données sur open data euh, donc du, euh, propos des cinémas ça pourrait être tout un autre euh, toute autre donnée. Donc c'est vraiment intéressant de fournir des données avec ce format parce que ce format, il va être exploitable par n'importe quel logiciel. Bah sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.